Ouais, cette vidéo est sponsorisée par World of Brett. World of Bread, c'est le dernier jeu en ligne où tu peux faire s'affronter jusqu'à 200 modèles de boîtes différents. Ma préférée, c'est la boîte électrique. Elle ne pèse que 33 kg avec une vitesse en marche avant de 4,4 km heure. Une vitesse en marche arrière de 2,4 km h La conduite est facile, se fait à l'aide d'un bouton poussoir avant-arrière. En plus, sa batterie est compatible avec les autres appareils. Sans plus tarder, messieurs, mesdames, personne en binaire. J'annonce. The most epic rap battle! One shot versus campagne. Qui va gagner À ma gauche Mignon Fraise va représenter le one shot. Il est chaud À ma droite, Lapin Crétin Lion va représenter les campagnes. Est-ce que vous êtes parti On salue l'adversaire. Ouf! Et c'est parti. D'abord, je donne le micro à Mignon Fraise qui représente les one shots. Hum, mm. yeah, yeah, mm. oh, mm. Matrix 1, meilleur film, les autres séries, de suite inutile. wa oh, pa pa pa wa oh, ça casse d'emblée direct. Moi je pense que l'adversaire va se coucher là, il n'y a rien d'autre à faire. Ou alors qu'est-ce qu'il fait Il se relève, non, il va réagir. Dans les films Harry Potter, on voit bien que l'intrigue est compressée et ne rend pas honneur à la densité des romans pour développer une saga, il faut du temps! Oh, quel flot! Il ne se laisse pas démonter, mais lions fraise réattaque Oui, mais tu délais Le one-shot donne un horizon et permet de boucler les arcs narratifs du personnage. Oh, il reste cool, bien campé dans ses godasses. Il ne se démonte pas, mais lapin crétin campagne revient à la charge. On peut borner la durée d'une campagne ou préparer un plan précis. En plus, une campagne n'est pas plus délayée qu'une suite de one shot. Les scénarios peuvent être denses. Le meilleur test, c'est qu'un bon scénar de campagne pourrait faire aussi un bon one shot. Oh, c'est chaud. Mmh, mmh, ouais, ouais. Une campagne forcément dirigiste. Le one shot n'a pas cet enjeu de la fois sauvegarder artificiellement les personnages et l'intrigue. Il peut donc offrir plus de liberté et de possibilités Ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, da, alors que tu peux, tu peux faire un one-shot dirigiste, alors que tu peux faire une campagne ouverte. Comme par exemple, un bac à sable, ou une campagne en arborescence, ou en fonction des choix des personnages, on ne va pas jouer forcément les mêmes scénarios. et Le fil rouge, à la fois d'une intrigue, et de personnages résilients, permet d'approfondir leur psychologie et de jouer sur les codes de genre de la série. ba ba ba, ba, ba, ba, ba. Ouah Ouah Ouah Ouah Ouah, Ça devient sanguant. Là, on est en mode free-fight. Il n'y a plus aucune limite. Mignon-Fraise, est-ce que tu es mort Est-ce que tu me réponds encore Allô Allô Il y a quelqu'un au bout du fil Oh, le public Le public est en folie Ça devient n'importe quoi Oui, mais un one well shot, c'est l'accessibilité, pas l'engagement de limites claires oh, oh. Ah, Quelle violence Là, Je ne contre plus rien Pada pata, pata, pata, bois, pata, pata, pata, pata, pata, bois. Et on peut faire une campagne courte ou encore une table ouverte. Ma proposition, c'est de rédiger la campagne sans tenir compte des personnages. Ensuite, quand tu la fais jouer, tu découvres les personnages qu'ont réalisé les joueuses et tu en personnalisant, tu ajustes l'intrigue. Tu la personnalises en impro en fonction des enjeux des personnages et de leurs choix. Tu les laisses libres de sortir du décor et surtout tu lis des PNJ de la campagne au PJ. Tio, tio, tio, tio. Mais ce qui compte avant tout, c'est qu'on pratique tous les deux le même loisir. On a les mêmes buts, les mêmes objectifs. C'est vrai qu'on s'est battus, on a eu des différents. Mais on reste frère et sœur et on se soutient face au vent. Ouais, yo yo, faites-vous des bisous. Monsieur, madame, personne non binaire, soutient la chaîne place des commentaires. Et n'oublie pas, mets la cloche, abonne-toi. Yo, ouais, ouais. Mmh. Oh, hum, mmh. mmh. hum.